What's up, gens de l'internet, j'espère que vous avez tous ce magnifique aujourd'hui pour une vidéo complète d'une personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, Les amis, on est sur le skyblock d'un sur notre deuxième île, encore une fois, et aujourd'hui, mes chers collègues, nous allons faire quelque chose de plutôt intéressant. Comme vous le savez, euh, récemment, il y a eu euh, une mise à jour où ils ont rajouté le, euh, les, les élections, et avec les élections, on peut obtenir des items plutôt intéressants. Donc... Lorsqu'une nouvelle mise à jour, les amis, vous le savez, ça l obtient aussi euh, des chances de faire de, de l'argent. Donc, cette fois-ci, c'est cool parce qu'on a le maire d'Iana. Donc, on ne sait pas quand qu elle va revenir, mais elle vous propose une pelle pour 5000$. Euh, et cette pelle-là est 32 goals, pardon. Et cette pelle-là est se pète combiné. Donc, pour 30 dollars et 32 vous ça va nous rapporter la masse de thunes, les amis. Il faut savoir que l'event, euh, il dure seulement le temps qu'elle est élue. Donc, on peut voir que les élections vont être terminées dans 2 jours et 8 heures. Donc, dans 2 jours et 8 heures, ça va être terminé. Euh, le maire qui va être élu pour l'instant, si je me trompe pas, ça va être euh, Marina. Les gens votent pour Marina avec 33 000 de votes. Moi, j'ai déjà voté pour ce candidat-là aussi parce qu'elle propose les de Shark Et j'aimerais bien, bien l'essayer, tu sais, vu que c'est une nouvelle mise à jour. Sinon, il y avait les minions qui marchent 25% plus vite. Euh, les slayers qui étaient coupés en... le euh, prix des slayers coupés en deux... Le 15% de Magic Enchant et tout, ça, c'est un peu inutile. Et même chose pour euh... gain 10 bonus score en Dungeon Run et euh... Dungeon Reward Chessor. Ça ça, ça, ça aurait pu être très intéressant parce que tu aurais pu faire un, une S++, en fait. Donc, ça, ça aurait pu être très intéressant, mais bon. Voilà, euh, donc pour l'instant comme j'ai dit on va en profiter, on a quelques jours, moi je l'ai fait déjà sur mon profil à moi, euh, je vais le faire pendant une heure ici, donc je vais mettre un chronomètre pendant une heure à peu près pour voir comment qu'on fait, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, donc déjà vous achetez le griffin pour 25 000 et la pelle, et euh, plus que votre griffin il est haut niveau, donc plus que le pet il est haut euh, rarité, donc vous pouvez l'upgrade avec plusieurs rarités, donc je vais vous montrer. Donc, plus que vous l'upgradez, donc, euh, avec des, des upgrades stone. Donc, on peut voir, celle-ci, ça nous prend euh, tout ça pour l'upgrade, tout ça, et la mauve, tout ça. Moi, je suis rendu à la mauve, personnellement, sur mon compte principal. Et j'ai mis des millions de gold pour euh, essayer d'avoir la, la légendaire. Et grâce à... Oh, pardonne-moi, il est 6h du matin. Hein. Il est très tôt. <rire> donc... Euh... Lorsque euh, vous avez plus haut, ici, les, les couleurs, vous pouvez spawner des mobs. Et les mobs, on peut vous donner des loot plutôt intéressants. Donc, déjà, de 1, les mobs peuvent vous donner euh, souvent... Qu'est-ce qu'ils vont donner plutôt Ça va être des, euh, des faders, des anciens clans. Dans, quand vous êtes rendu très, très haut donc, euh, dans votre... Le truc, il est légendary... Ou euh, épique Vous pouvez drop des sticks comme ça Qui sont à 20 millions l'unité quoi Et vous pouvez gagner des anciens clats aussi Qui sont juste des anci anciens clats normal Mais enchantés Vous en avez besoin comme d'habitude Je crois que c'est des 300 quelques Pour euh, faire un enchanté mais vous voyez, les faders, ils sont à 49 000. Et moi, personnellement, ViewGraph, comme vous pouvez voir, au début, les gars, c'était à presque 600 000. Vous voyez, 600 000 l'unité. Et j'en ai vendu un stack, voire plus. Sur mon même profil, je me suis fait quand même pas mal de thunes. Euh, le truc aussi qu'on peut faire, euh, je vais revendre le gold que j'avais pris, c'est vendre nos minions. Parce qu'on est bientôt à 2 millions de monnaies je crois. Euh, non, on est à 2 millions de monnaie, en fait. Donc on va pouvoir s'acheter quelque chose de plutôt intéressant. Et en plus, j'ai débloqué une minion slot sur, euh, sur la nouvelle update. Donc si vous n'avez pas vu comment ça fonctionnait la nouvelle update, vous pouvez aller voir sur euh, ma chaîne. Il y a une vidéo, je vais la mettre en description. Mais en gros, on a des upgrades gratuits. comme on peut voir, euh, on a un million à claim. Donc on a upgrade un million slot pour euh, gratuit. Donc en plus. Et là, qu'est-ce qu'on se prend, les gars? Euh, je pense qu'on va se prendre le coin allowance. Ça va nous donner 10 000 balles à chaque fois qu'on va se connecter pour moi et mes collègues. Est-ce que, ça vaut, plus? Est que est, ça vaut le coup ou on prend un autre minion? Ça, c'est 5 jours. Il faut attendre 5 jours la duration pour 10 000 balles. Mais si je mets un million, un, un, un autre mignon, le minion va être plus rentable pour nous. On va prendre le minion. Et ici, euh, je suis en train d'upgrade mes taxes pour le, le bazar. Donc, déjà, je suis déjà upgrade pas mal, mais... Euh, voilà quoi, j'ai 1800 gemmes, je crois. On pouvait acheter, j'ai aussi acheté ce skin là. Donc, je l'ai pas acheté avec des gemmes du Skyblock parce que malheureusement, je t'ai pas connecté lorsqu'ils l'ont mis en vente. Mais euh, j'ai aussi ça aussi. Mais en gros, qu'est-ce que j'ai fait C'est que je l'ai mis sur mon armure et ça le rend plutôt stylé. Euh, donc, je vais pas vous montrer maintenant, mais en gros, j'ai un skin sur ma supérieure à Helmet et ça fait un bébé, un bébé supérieur. C'est plutôt stylé, c'est plutôt stylé. Parlant de avec 2 millions, euh, on peut peut-être s'acheter les bottes maintenant, vu que je sais que c'est plus la meilleure armure du jeu. Ok. Je vais vider les minions, les gars, et je vous reprends. On a sûrement pas mal de thunes à se faire, vu que ça fait longtemps que je me suis pas co. Cool. Comme vous pouvez voir, on a pas mal de trucs à récupérer. Donc, euh, je vais vider tout ça, les gars, et je vous reprends j'ai vidé les minions donc euh, ça nous a fait pas mal de loot comme vous pouvez voir, donc on va, euh, on a débloqué tellement de trucs, donc dans le gold on a débloqué ça, on a débloqué la gunpowder enchantée, le lift under loot, j'ai mis les creepers justement pour ces deux trucs là euh, Cocoa Bean on a débloqué le portail l'enchanté de Cocoa Bean et le Travel to the Mushroom check Chicken et Enchanted Book Aiming, toujours bien à voir et là euh, on a un mignon en plus, donc ça va nous prendre un super compacteur. Mais je sais pas quoi mettre. Je crois qu'on va remettre le glowstone en vrai. On va remettre le glowstone. Euh, ça doit. Le glowstone devrait être pas mal. Euh, attendez. Faut. Attends. Je sais qu'est-ce que je vais faire. Mais pour pas qu'il colle avec les autres, je crois qu'on va faire ça. Comme ça. Voilà. Ok. Parfait. On va acheter ça et ça. Donc, euh, qu'est-ce que je veux vendre et qu'est-ce qu'on a besoin de garder Donc, le charbon, c'est toujours bon. On en a déjà. On va garder 64 charbons pour les mignons. Pour les, euh, les faire marcher. La Gloucester euh, le Gold, ça vaut super cher en ce moment. Donc je crois que c'est le parfait moment de le, le vendre à cause de la nouvelle update. Cacao Bean, euh, attends, pas les Cacao Bean. On va voir dans les trucs à farmer, qu'est-ce qu'on peut garder. Cochon, euh, rabif j'ai pas besoin. Leader non plus, Mushroom non plus. Ça, j'ai besoin de garder pour euh, upgrade le mignon Parfait. Et le mignon de poulet aussi, je veux l'upgrade. Donc ça m'en prend deux stacks. J'en ai bientôt de stack, donc ça on garde. Le lapis pour faire d'XP, on en a déjà be on en a besoin. Wow. On va garder de 40, ça va être assez pour faire quelques bottles. obsidienne j'ai remis parce que je savais pas quoi mettre. Cobble, on est bientôt rendu un super compacteur d'ailleurs. Donc ouais, on va, pas, euh, ouais, on va acheter un autre super compacteur. Donc j'ai crafté des talismans aussi, donc euh, on va regarder ça après. Donc on va aller vendre tout ça, ce qu'on a sur nous. Je sais pas s'il y a des trucs que je devrais pas vendre. Peut-être le, le fer pour ouvrir de le mignon euh, On en a besoin de 64, je crois. Je crois, je crois, je suis pas sûr. Parfait, donc ça, c'est une bonne, euh, bonne chose de fait. Par exemple, voilà. Ça là, ça commence à être dur, les gars, de, de développer les, euh, les trucs. Mais bon, on, va, on verra. Hein. Euh, quoi d'autre que j'ai peut-être besoin euh, Je pense que c'est bon. Let's go. C'est parti, mon kiki. On va aller vendre tout ça. Et en plus, on va acheter un super compacteur et un lava bucket. Enfin, lava bucket, je sais pas si c'est une bonne idée. Malgré que... Je pourrais mettre des lava buckets dans tous mes trucs avec les 2 millions. Je crois qu'on aurait assez pour mettre dans pas mal de trucs. Ça nous fait 700 000 de euh, dollars. Je vais aller vendre un stand. Adieu. C'était un plaisir de vous connaître. Euh, et je vais acheter des lava lavabuckets, en fait. On va acheter pour 1 million 700 000 de lavabuckets. On va se garder 1 million. Ça va augmenter notre productivité. Et en plus, on va farmer juste après. Donc 1... Euh, un... Oh, merde. J'ai fait une bêtise, là. J'en acheté 3, mais j'ai oublié d'acheter euh, le super compacteur. Super ça. Euh, super compacteur, super compacteur. C'est 515. Ok, on va juste mettre un offre en fait. Euh, by order 1, euh, 400 trucs. Ouais, same top order. Parfait, on va attendre que ça soit terminé. Et on a encore 1 million si je me trompe pas. Non, presque 1 million les gars. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave parce que maintenant nos millions vont produire encore plus vite. Donc dans quel million je peux bien le mettre Le faire, on s'en bat les steaks. Euh, dans les millions de gold, les 2 millions de gold, c'est ça qui vaut le plus en ce moment. Donc on va faire ça. Donc 2 dans les millions de gold. Euh, lui, il a besoin d'un super compacteur et on va, on va lui mettre du truc après. Euh, quoi d'autre qui vaut pas mal cher aussi en ce moment Le leader non. Pig, non. On va mettre dans un glowstone en fait. Parce que de toute façon on a besoin d'un glowstone pour le farmer orb. Donc euh, voilà, je vais chercher le super compacteur et en même temps on va prendre les talismans et on va les reforger les gars. Donc j'ai crafté le knight et le vision charme, donc deux talismans que j'avais dit que je voulais me procurer, donc c'est fait. Et j'ai crafté aussi l'île qu'il nous fallait que j'ai débloqué avec les cactus, c'est pour que ça que j'ai remplacé les cactus par le cacao bean. Donc on va reforger nos deux trucs, on va débloquer la collection du sable, je vais vous montrer comment faire pour ceux qui ne savent pas comment faire. Et on va pouvoir commencer à les taper les trucs là. Euh... Je me suis trompé, ça c'est pas un... voilà quoi. Vous avez compris. Ça, c'est pas un petit, un petit problème. Donc, on va prendre notre super compacteur. Euh, parfait, merci, monsieur. On va prendre euh, 65 000 en espérant que c'est assez pour reforge nos talismans. Et les gars, on va être bon pour, euh, pour aller commencer à faire les kills des nouveaux modes. Euh, Godly, Unpleasant. Euh, je le mets en quoi Forceful, tiens, on va les mettre les deux en forceful Premier truc qu'on trouve qui est bon, hein, je ne veux pas gaspiller trop de tune les gars Soit forceful ou earthful Forceful, parfait Donc on a plus de force, parfait euh, Ça, ça va en bas, lui on va le descendre Genre ici, ici Et lui ça fait ça comme ça, voilà et euh, let's go mettre notre super compacteur et je vous reprends quand on, je vous montre comment faire pour faire masse dessus. Ok donc pour faire un million d'argent les amis tout ce que vous avez besoin de faire c'est d'activer votre Griffin pet, acheter la pelle comme je l'ai dit et vous faites un petit clic droit dessus ça vous prend du mana par exemple et comme vous voyez il y a euh, une flèche qui, qui apparaît et il faut suivre la flèche donc ça prend un peu de mana quand même donc euh, je vous conseille quand même d'avoir un minimum de mana en hein, plus que 200, là, parce que là, pour l'instant je vous avez, ça je crois que ça va être un peu dur euh, pour moi, vu que j'ai pas beaucoup de mana, faut avoir l'appel dans sa main pour voir les trucs comme ça. Parce que vous voyez, si j'enlève l'appel de ma main, on le voit pas. On le voit, mais on le voit pas. C'est mieux de... avec l'appel dans sa main. Et il faut suivre la flèche. Donc on va se mettre dans cette direction là. Si vous êtes perdu, vous pensez que vous l'avez dépassé, vous l'avez pas vu, vous pouvez toujours utiliser le clic droit comme je dis pour vous amener euh, dessus. Donc là, on... c'était jaune. Donc jaune, ça veut dire que c'est assez loin. Orange, ça veut dire que c'est proche. Et euh, rouge, ça veut dire que c'est très, très loin. Donc, là, ça devrait être à peu près ici. Donc, là, je sais pas c'est lequel. Attends, on va... il y en a trois. Donc, c'est celui-là. Donc, on a un petit boss. On l'a tué. Ça nous a donné un ancien club, Nice. parfait toi. Donc, là, il est très, très loin, celui-là. Il est en direction là-bas. Donc, je crois qu'il est dans le... derrière les... Euh... Euh, C'est quoi le graveyard Genre où il y a les cryptes et tout, je crois qu'il est derrière là-bas. Donc on va aller vite fait le trouver. Je vais en faire un avec vous les gars. Ensuite je vais farmer pendant à peu près une heure. Euh, une heure... Ouais une heure. On va faire une heure de, de farming. Et je vais regarder combien j'ai eu de, de trucs. Et on va tout vendre. Ou voir crafter des trucs si on a besoin. Si on est capable d'avoir des trucs pour crafter et upgrader nos trucs. Mais je pense qu'on va surtout tout vendre quand l'update commence. Parce qu'on sait pas quand est-ce que le... Quand est-ce qu'elle va être réélue Donc, ça se peut que ça, les trucs deviennent super euh, super rares et tout. Hop là, voilà. Ok, parfait. Et là, troisième, le quatrième, c'est par là jaune. Donc, c'est assez loin. Euh, ça devrait être euh, l'autre côté du collésium, normalement. Si je me trompe pas. Non, un peu avant. Euh, je dirais le, le truc de farmer. Ouais, le truc de farmer. Au, au bout d'un moment, quand vous en avez fait beaucoup, vous connaissez quasiment tous les endroits où -ce que ça spawn, des trucs comme ça. Il euh, y en a quelques Il y en a des fois qui bug sont dans des deux rochers Des trucs comme ça mais ça d'après moi ils vont les fixer bientôt Donc juste pour être sûr que je suis à la bonne sélection Ouais voilà c'est juste à côté du colésium J'avais raison donc ça va être juste ici À côté des patatos euh, Voilà juste celle là, parfait Donc on a une fédère nice Bon super on a terminé Et là on peut retrouver, on peut la retrouver En faisant un clic droit mais ça sert à rien De dépenser parce qu'on en avait vu deux tout à l'heure Juste derrière la montagne donc on va les retrouver Ceux qu'on avait vu juste avant euh, Juste ici derrière la montagne. Et en plus, on est chanceux on a le lobby tout seul. Euh, en fait, je crois qu'on va faire un truc... Euh... On va se faire un petit truc, les gars. Je sais que ça va peut être peut-être un peu bête de faire ça. Mais je crois qu'on va... Euh... Je vais regarder combien ça coûte une God Spot de 24 heures. Et je crois qu'on va en acheter une. Euh... Parce que, en fait, vu que je me connecte pas souvent, les potions, je vais... ils vont me durer tellement longtemps. Donc, euh... attendez. Le God, euh... l'OS... C'est quoi L'OS Bin, c'est quoi 800 000 Ça dure 24 heures, les gars. Je pense qu'on va le faire. 800 000. Ah, ouais, vas-y. On va le faire. Ça va nous aider à faire de la thune. Et euh, en, plus... en plus, ça va être bon parce qu'on va faire les Slayers bientôt. Donc, euh... parfait. Euh, attendez. Donc, euh, attends. Soit que... Attends, non, non, non. Non, non, non, non. non, non. Mauvaise idée, mauvaise idée. On va acheter un cookie, en fait. Euh, cookie, on en a un pour 300 trucs, vas-y. Euh, 300 trucs de la boutique. J'active mon cookie, il va durer 4 jours. Donc voilà. Et pendant que je fais ça, je vais gagner des bits et je vais pouvoir moi-même acheter mon truc. Donc parfait, ça coûte combien de cookies C'est 1 million, donc voilà, ouais, C'est à peu près... Euh, ça valait la peine de prendre le cookie, quoi. Donc let's go C'est parti, je fais ça pendant une heure, les gars. Je vous reprends dans une heure, je vous dis combien on a de flèches et tout. Vas-y, on va faire un trade, ok Je vais aller voir où... je vais finir mon arrow, là. Je vais te donner les 6 les plumes qui te manquent et les 32 silex. Combien qui t'en manque de silex Euh, 20. Pour le... Pour le prix que ça vaut au bazar, comme ça tu me donnes sur ce profil-là et... Parce que c'est comme si je vende au bazar, mais on... vu que toi t'en as besoin, c'est comme si tu les achetais au bazar, quoi. Ouais. Bah attends, j'en ai... ai une troisième, là, depuis. Trop chaud quand t'as pas de mana comme ça en vrai. Ok. J'ai une ouais. plume en plus. Nice. Donc je vais voir combien ça vaut. Tu as besoin de combien de plumes Retrouve-moi au bazar au pire. 5. Euh, ok, attends. Je vais mettre les, je vais en mettre 5. Le mon... Et combien de silex t'as besoin euh, Là je suis à 17. Il m'en manque euh, 15. Ok. Je vais regarder combien ça vaut ça. Ok, 230, euh, 240 000 plus euh, 10 000, donc 250 000 pour le tout. Enfin l'arrondissement, je t'attends bazar. Where are you, Mr. Nathan? I'm coming, wait, me blade. Est-ce que as ton, t as, t as, toi aussi t'as des allouances quand tu te connectes à chaque fois? Ouais. Ah, ok, je me demandais. Comment j'arrive? Il, pas... Il, Il est sur le côté juste ouais. ici. Allez, faisons un trade, mon cher collègue. Ah merde, attends, j'ai pas la monnaie. Why are you so noob, man? Why are you so noob? Combien 240 250 000, ouais. Plaisir de faire du business avec vous, monsieur Nathan. Bon, comme vous avez vu, j'ai trade avec Nathan. Euh, mais ça fait un peu plus d'une heure que j'ai que je farm. Et franchement, c'est super lent en fait. Euh, c'est super lent lorsqu'on n'a pas beaucoup de mana. Euh, si vous avez beaucoup de mana et vous avez par exemple des slash des, speed et tout sur vous, un, un splash, je dirais, ça peut aller super vite. Mais on a quand même fait euh, 350 000 en plus. Donc on aura fait un total de 618 000 en une heure. Les gars, c'est comme un summoning ice, quoi. C'est comme farmer les summoning voire mieux. Donc moi, je, je vous suggérerais de le faire euh, si vous avez la chance. Donc, je vais juste répé répéter quelques petits trucs importants. Donc, de 1, si les flèches sont euh, rouges, ça veut dire que c'est très très loin. Donc, pas obligé d'utiliser du mana pour rien. Si les flèches sont jaunes, c'est que c'est medium. Si les flèches sont oranges, c'est que c'est close. Donc, euh, proche. Donc, voilà. En espérant que la vidéo d'aujourd'hui vous a fait plaisir, euh, j'aimerais bien commencer les, les, les, les, les slayers bientôt. Donc, j'ai pris un cookie de 3 jours. Euh, justement au début de la vidéo je l'ai acheté Je regrette un peu de l'avoir acheté Je vais pas vous mentir parce que j'ai dépensé des gemmes Il reste juste 1500 gemmes euh, Ça fait un peu chier mais euh, c'est pas grave parce qu'on va gagner des bits Et on va pouvoir acheter un code splash Donc j'en ai déjà 480 donc, euh, si on est capable d'avoir un God Splash 24 heures ou simplement trouver un Splash payant à 100 000 euh, pour faire des Slayers, ça peut être pas mal. Surtout qu'avec l'effet du cookie, je rappelle, si vous avez cookie, voilà vous ne perdez pas vos effets de potion ainsi que votre argent lorsque vous mourrez. Donc, c'est très intéressant. Vous avez accès au Slash Bazaar et euh, vous êtes afk euh... Humité. Donc en gros, vous n'êtes jamais tic pour AFK. Donc voilà, euh, prochaine vidéo, on va faire les, les Slayers. En espérant que cette nouvelle vidéo vous a aidé à faire un peu plus de profit, un peu, peu, un peu d'argent. Je vous rappelle qu'il ne reste pas beaucoup de temps, les gars. Donc euh, la vidéo, elle va, être, elle va sortir le 12 normalement. Donc il vous reste un total de 2 jours et 5 heures et 52 minutes avant les prochaines élections. Et ensuite, ça sera euh, pour l'instant... Hein, euh, le maire qui va être élu c'est encore Marina Donc voilà ça va être Marina Donc il y aura un fiche, un fiche festival tous les 2-3 jours Donc on verra bien Mais euh, ça peut être intéressant quoi Sur ce je vous dis à bientôt Merci d'avoir liké la vidéo si c'est déjà, si déjà fait faites Si c'est pas déjà fait faites-le Et puis moi je vous dis à bientôt Je vous aime c'est icon Ciao ciao